Bonjour et bienvenue pour un nouveau booktubing pour le prix littéraire Lire dans le 20 e Aujourd'hui, je vais vous présenter Violette Hurlevent et le jardin sauvage qui fait partie de la sélection roseau du prix littéraire Lire dans le 20ème. Euh, alors pour moi c'est un gros coup de cœur Violette Hurlevent, malgré son épaisseur qui peut faire peur, mais en fait ça se lit très vite. Je vais vous expliquer. Alors, Violette, euh, Violette Hurlevent, c'est l'histoire d'une petite fille qui euh, vient de s'installer dans une maison avec sa mère euh, on comprend qu'en fait, elles ont fui euh, le père euh, pour des problèmes de violence. Et donc, elles se retrouvent toutes les deux dans une grande maison avec un grand jardin. Et Violette, quand son père débarque parfois à l'improviste et... Et, à... et à des crises de colère, elle s'enfuit en fait dans le jardin pour euh, se protéger de... de ça. Et donc, du coup, dans ce jardin, euh, elle va vite se rendre compte que, que c'est pas un jardin ordi ordinaire, que c'est un jardin qui est peuplé de plein de petites créatures magiques et de choses un peu improbables, de cailloux qui parlent, de petites taupes aventureuses, de, de loups euh, loup qui parlent aussi, de loups guerriers. Euh, voilà, il y a toutes sortes de, de créatures qui peuplent ce jardin. Et en fait, elle va se rendre compte assez rapidement aussi qu'elle devient, euh, en découvrant ce jardin, la protectrice du jardin. Et donc en fait, elle va vivre toute plein de péripéties pour essayer de protéger ce jardin et donc euh, chercher euh, des reliques dans le jardin qui permettent de le protéger euh, d'une grande tempête et de, de plein de choses qui vont, de plein de choses, de, de malédictions, etc., qui peuvent lui euh, tomber euh, dessus. Voilà, donc c'est une histoire qui est fantastique dans tous les sens du terme, parce que ça, ça, ça appelle un peu au, On ne sait pas trop ce qui est de la réalité, du rêve, de ce que Violette euh, euh, vit dans sa tête, ou de ce qui est vraiment fantastique. Euh, donc ça, c'est très chouette. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Toby Lowness, pour ceux qui connaissent. Euh, par rapport à toute cette ambiance euh, voilà, du jardin qui s'anime, euh, de la nature qui prend vie et qu'elle doit protéger. C'est hyper beau pour ça aussi. Euh, la, la, le gros point fort aussi de ce livre, c'est Violette. Violette, c'est un personnage euh, hyper attachant. Euh, déjà par rapport à la situation qu'elle vit, familiale, on en parle un peu dans le livre, mais c'est vraiment pas le sujet en fait. C'est juste que c'est son échappatoire, c'est le jardin, et que du coup on comprend qu'elle se forge vis-à-vis -vis de ça et qu'elle se protège vis-à-vis euh, -vis de ça, mais du coup, il euh, y a quelque chose de vraiment touchant dans ce personnage qui, qui, voilà, qui, qui, veut, qui est un peu dans une résilience, qui veut s'en sortir et qui en même temps euh, s'en sort par l'imaginaire et, et par son grand courage en fait. Euh, le deuxième personnage génial de ce livre, c'est son chien, parce qu'en fait, elle va dans le jardin avec son chien Pavel, qui est absolument merveilleux, qui est à la fois très gourmand et très courageux, <rire> et qui euh, du coup la suit dans toutes ses aventures, et que je pense que tout le monde rêverait d'avoir un chien comme Pavel. Et puis après tous les petits personnages qui peuplent ce récit, qui sont tous euh, soit drôles, soit touchants, euh, soit un peu effrayants aussi parfois. On a toutes sortes d'émotions dans, dans ce jardin. On est complètement en fait euh, plongé dans l'ambiance très très vite. Euh, voilà, on, on est un peu coincé aussi avec elle, piégé dans ce jardin euh, euh, sauvage et, et féerique et un peu magique. Voilà, donc tout ça, ça fait de ce roman un très bon livre. Et alors? Moi j'adore la couverture, en plus je ne sais pas si vous voyez mais elle est un peu dorée, elle brille. Et euh, en fait les dessins de la couverture, sont, euh, donc l'illustrateur Jean-Baptiste Bour Bourgois a illustré tout l'ouvrage. Donc on peut vous montrer quelques, quelques exemples, on fera des, des gros plans pour que vous dégustiez ces jolies illustrations mais c'est vraiment, vraiment un magnifique travail d'illustration qui vient entrecouper le, le récit de 496 pages et qui du coup permet de, voilà, permet de rentrer vraiment dans, dans l'atmosphère. Euh, c'est vraiment très beau. C'est un bel objet autant qu'une belle lecture. Euh, voilà, c'est un coup de cœur pour moi. donc Je vous invite à rentrer dans ce jardin sauvage avec Violette sur le vent. A bientôt pour un nouveau booktubing